Salut l'artiste, ici Jellyvan, et une petite courte vidéo de présentation pour savoir qu'est-ce qu'il y aura sur ma chaîne YouTube et me présenter moi-même. Donc Jellyvan, c'est mon nom de scène. Depuis, je suis actif depuis 2009, on va dire, même si j'ai eu quelques années avant où déjà, je faisais mes premiers pas. Et, euh, et voilà, je commençais à m'amuser avec le mix en tant que DJ d'abord. J'ai eu ma première expérience en club en tant que DJ en 2008. À l'époque, je mixais de la trance, aujourd'hui, plus du tout. J'aurai l'occasion de revenir sur, sur les styles et euh, ma progression, mon évolution en tant que DJ et créateur et producteur de musique. Euh, J'ai une progression très lente, j'avoue. J'ai été très freiné par le manque de confiance et de discipline et des, euh, des obstacles, on va dire, émotionnels. J'ai manqué d'intelligence émotionnelle. Et en étant quelqu'un d'hyper sensible, ça a été euh, compliqué de gérer certains passages de ma vie, certaines expériences. J'ai Eclectic Soul qui est mon podcast, ma première série de mix qui, est, qui a dix ans cette année en 2019, donc je l'ai commencé en 2009 et c'est le 50e épisode que j'ai publié, que je publie aujourd'hui même, le, on est le 17 février 2019. En tant que DJ, depuis octobre 2018, ça c'est très important, depuis octobre 2018, tant en tant que DJ que producteur de musique, j'ai ancré cette discipline qui m'a manqué pendant tant d'années, c'est-à-dire que je fais tous les jours de la musique je crée un nouveau morceau tous les jours, ce qui ne veut pas dire que je le finis le jour même. Hein. Et je publie un mix par semaine, sans faute, depuis début octobre 2018. J'ai notamment un blog pour les DJ qui s'appelle êtredj.com aujourd'hui. À l'époque c'était digitaldjguide.com. Depuis 2012, je ne l'ai pas trop mis en avant, je l'ai un peu délaissé avec les années. Mais je compte le reprendre, notamment pour promouvoir l'e-book qui s'intitulait au départ, quand il est sorti en 2014, le guide du DJ passionné, qui va devenir lui aussi être DJ tout simplement. Et sa nouvelle version sortira fin mars 2019, s'il n'y a pas de surprise. Euh, je crée de la musique depuis 2010. Comme j'ai dit, ça a été sporadique aussi jusqu'à ce que j'ancre cette discipline depuis octobre 2018. Néanmoins, j'ai sorti mon premier album auto-publié sur Bandcamp. On est aussi disponible sur Spotify et sur toutes les plateformes en janvier 2017 ça s'appelle le mouvement du sentiment très influencé par le voyage, j'aurai l'occasion de revenir dessus même année, en 2017 octobre, sort un EP 4 titres avec un artiste belge Pierre Citron j'ai également posé ma voix dessus qu'est-ce que je fais, au-delà de tout ce que je viens de te raconter de cette chaîne et des, des différentes activités en ligne et de création de mon côté, je partage aussi tout ça à travers des cours individuels et des ateliers à Genève essentiellement, mais je suis prêt à me déplacer si ça peut intéresser euh, au-delà. Des cours de MAO, musique assistée par ordinateur, euh, je fais aussi du coaching en créativité. Euh, du piano intuitif, une petite méthode toute simple que j'ai développée, qui ne nécessite pas de solfège ni de partition. Et les cours de DJ, qui est ce que j'ai fait le plus par le passé, je fais le moins maintenant, il y a moins de demandes, mais je le fais toujours volontiers. Et le but de cette chaîne, c'est de documenter mon apprentissage, partager mes connaissances en tant que DJ et que producteur de musique, promouvoir ma musique, évidemment, ça va faire office de, de chaîne, de, de canal de promotion, de t'inspirer, c'est un des buts aussi de cette chaîne, évidemment, en te montrant que toi aussi tu peux faire ce que moi je fais, parce que je n'ai rien d'exceptionnel de, en soi, j'ai juste développé une certaine discipline et des bonnes habitudes. Euh, et un état d'esprit imperméable si on veut et fort ma mission personnelle pour conclure cette vidéo c'est de vivre de la musique d'ici fin 2019 créer une situation où je peux, si je le souhaite passer ma journée à faire que de la musique ne faire que ça en gros pas avoir besoin d'aller échanger mon temps contre de l'argent pour je ne sais quelle activité pas même des cours, même si c'est quelque chose que je ferais encore volontiers, j'imagine pendant un certain temps, mais je ne veux pas dépendre de ça, je veux créer une situation où je suis libre de faire que de la musique, si j'en ai envie. Et également être libre de changer de lieu de vie tous les 6 mois. C'est un truc que j'aimerais faire, euh, en tout cas pendant une certaine période. Voilà, je m'arrête là. On se voit bientôt, tous les dimanches d'ailleurs, à 18h, pour une nouvelle vidéo. Salut